Amis, restons toujours unis, ne, ne craignons pas nos ennemis s'ils viennent nous attaquer, nous, nous les ferons sauter. Je respecte ceux qui veulent changer leur vie, mais persiste à vouloir changer le monde. J'ai gagné de l'oseille avec les rabais, j'ai gagné de l'estime avec ceux qui frondent. Nous déclasser la car pour le bac comme à câble l'arnaque qui pète Prêt pour l'opération coup de poing depuis la brigade des PK La révolution comme moteur, ouais, reste à l'abri. C'est qu'un gars à la hauteur, c'est rare comme une pute qui fait son taf par vocation. Pareil pour être beau, faut souffrir. Je tous les patrons deviennent beaux gosses. Et des vents d'espoir, nos soupir Souffler leurs pieds d'archi, le colosse. Et on fait passer la samba. Carmagnol par France d'en bas. Belle sans culotte, on Privé, privé, c'est le combat. Combat, le monde n'est pas toujours tellement comme un a su avant de privé. Mourir au front n'est pas son supplément, ça pourrait tous nous arriver ouais. Sharp et bonnet, bonnet, bonnet par celle qui kiff-kiff Moi je suis skin comme Laurel et Aiken Mise en bière du fasciste, à qui ne se prive, rouge comme sur la n Je J'me marche avec leurs drapeaux tricolores, et paillette leur hymne national Hors de question de chanter leur hymne de port, et sache que le brinque là chute que des flammes, vous dites oi